Okay. Houston, Houston. Ouais, c'est bon. Euh, je m'appelle Daniel et j'habite à Brest depuis 15 ans. En vélo électrique. Et bien, par une copine qui a fait partie du projet initial, qui m'en avait parlé depuis longtemps, puis après, quand il y a eu les, la réunion d'information en décembre, j'ai signé rapidement. Oui, c'était le tout premier créneau d'ouverture au moment du confinement. Un créneau, eh ben, c'est un temps de 3 heures où on fait des activités de type faire la caisse, faire l'accueil des coopérateurs ou des gens qui ne connaissent pas le, la coopérative. Il y a une partie de ménage également, de réassort, c'est-à-dire mettre les produits en rayon et plein d'autres choses encore. J'adore pas le ménage mes produits préférés c'est le riolet ambiant et les figues en vrac. Je vais beaucoup sur ma C'est une messagerie en fait qui permet à tous les coopérateurs de discuter ensemble euh, sur des créneaux euh, type commission, euh, les différentes commissions, etc. Donc c'est blablabla. Bla. Okay. <rire> Je suis infirmier. Et eh ben, c'est un bon plan qu'une coopératrice de la commission communication à laquelle j'appartiens m'a donné, c'est le Houstal qui se trouve rue d'Aiguillon. Merci Audrey. Et <rire> eh bien euh, long life to keep up, euh, up. long life to keep up. <rire>